Nous vivons à une époque, dans des sociétés, où les changements arrivent vite. Ce qu'on pensait être établi pour toujours est en cours de transformation. La question de la religion en est une parfaite illustration. On l'a longtemps réservée à la sphère strictement privée. Alors qu'aujourd'hui, elle émerge de plus en plus dans la sphère publique. Que faire quand elle arrive au sein de l'entreprise Que faire quand il y a des demandes spécifiques au nom de la religion pour l'aménagement d'un temps spécifique, une nourriture spécifique Les managers sont-ils suffisamment préparés La diversité religieuse est-elle source de confiance ou de méfiance Une équipe composée d'acteurs d'entreprise et d'universitaires a osé affronter la question pour trouver des perspectives innovantes. Je vous invite à venir partager le fruit de leurs travaux lors d'une matinée.